Salut à toi Seigneur de Guerre, je voudrais vous présenter notre partenaire pour cette vidéo, MyObiPlace. MyObiPlace c'est un site et une boutique où vous trouverez l'ensemble de la gamme game Workshop à un prix défiant toute concurrence, jusqu'à moins 20% sur l'ensemble de la gamme. Si vous aimez notre contenu et si vous voulez toujours voir plus de nos vidéos, passez par les liens d'affiliation en description pour nous soutenir. Je vous souhaite un très bon visionnage. Salut, c'est Hervé des Batailles Fantastiques, je viens pour présenter mon armée Bok que je vais jouer contre, contre Jérôme. Donc concernant mon armée Bok, c'est une armée euh, de la sous-allégeance des rejetons qui me permettront de placer euh, des enfants du chaos Dans euh, le War Scroll ne peut être ouvert que si je prends cette allégeance. Euh, mon Général est un Minotaur auquel j'ai mis euh, un trait de peau qui me permettra de placer une unité n'importe où sur la table à 7 pouces de l'adversaire. Il est accompagné de deux chamans, mais chacun euh, un disposant de tunnels et chacun disposant d'un sort qui apparaîtra sur la liste euh, que j'ai présentée. Il sera accompagné de deux unités de six Minotaur, armas de main, finesse et intelligence. Et euh, tout ce qui me caractérise. Et, euh, voilà. et euh, accompagné de deux unités de Tsangor euh, éclairées à pied. Ok, de deux fois six. Encore accompagné, on est toujours dans le 2, de deux unités de gore équipées d'armes additionnelles. Et une unité de trois enfants du chaos pouvant se poser, comptant chacun pour une ligne, pouvant être déposée comme trois poses. Un triomphe, une relance de charge. Et avec mon optimisation du bataillon de Warlord, je reprends un triomphe pour relancer les charges. Je suis à 1920 points. Donc je vise les relances de charge. A toi Merci pour votre présentation. Alors moi donc euh, bon, bonjour, je suis euh, Jérôme et je vais jouer donc, les Iron Joe, l'allégeance euh, sang qui me permet donc d'avoir euh, mes gorgruntas euh, en ligne. Donc là on aura donc euh, en héros donc, euh, mon général, la Mokrocha ici présente, la Mokrocha verte. En deuxième héros, donc, on aura une, une deuxième mokrocha. Ensuite trois héros à pied avec comme un shaman qui aura le sort de TP, deux War Chanter. un qui a le sort, comment, enfin le, la prière pour les charges et l'autre pour le bonus à la touche. Et en ligne, donc j'aurai deux fois 3 Gorgunta, c'est une fois 6. Hey les seigneurs de guerre, c'est Franck, j'interviens pour vous présenter le scénario qui sera Twist and Turn ou Tour et Détour en français. 4 objectifs sont présents sur la table, il démarre actif au début de la bataille, et à la fin de chaque tour de joueur, après avoir marqué les points de victoire, le joueur dont c'est le tour doit lancer un dé pour chaque objectif qu'il contrôle, en ajoutant 1 au lancer si l'objectif est tenu par un champion de galet. Sur un 4+, l'objectif reste actif, en dessous, il est inactif et donc ne peut plus être contesté. Ensuite, au début de chaque phase de héros, le joueur dont c'est le tour lance un dé pour chaque objectif inactif qu'il contrôle, en ajoutant 1 ou lancer si l'objectif est à nouveau tenu par un champion de galets. Sur un 4+ l'objectif redevient actif, sinon il reste inactif. Les joueurs marqueront un point s'ils tiennent un objectif, un nouveau point s'ils en tiennent deux, et un troisième s'ils en tiennent plus que leur adversaire, et enfin deux points de victoire pour chaque tactique de bataille remportée pendant ce tour. Afin de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous résumer le déploiement et le premier tour de cette partie comme vous pouvez le voir, la table est quasiment vide. Cela est dû à la mécanique de gameplay des box, qui ont la capacité d'avoir l'ensemble de l'armée en réserve en début de partie. Hervé a simplement déployé un enfant du chaos en bord de table, une unité de Tsangor sur le bord adjacent, ainsi qu'un chaman caché derrière sa pierre de hard dans le coin de la table. Comme vous pouvez le voir, il ne peut pas subir de charge et... Ayant la capacité Tunnel Master, il pourra se déployer sur la table à tout moment, selon les besoins d'Hervé. Jérôme, quant à lui, a décidé de se déployer en château en réaction à ce déploiement atypique, ne sachant pas d'où viendra la menace en ce début de partie. Ce château est composé, évidemment, de ces deux mots le général en vert et l'autre en rouge. Entre les deux, vous pouvez voir deux Warchanters, qui sont ses champions de galets, qu'il doit donc protéger à tout prix. Justement pour protéger tout ça, il a disposé ses Gorguntas en cordon tout autour du dispositif, créant un rempart solide face aux armées du chaos. Pour ce qui est des grandes stratégies, Jérôme a choisi prendre ce qui est à lui. Il devra donc avoir plus d'unités dans le territoire adverse que son adversaire. Et Hervé, quant à lui, devra protéger sa pierre de hard contre toute destruction ou approche à moins de 9 pas de toute unité ennemie. C'est Jérôme qui a l'initiative et c'est assez logiquement qu'il laissera le premier tour à Hervé n'ayant aucune option tactique face à lui. Et c'est ainsi que démarre le premier tour. Hervé choisit de prendre pour tactique de bataille pour ce tour 1 manœuvre astucieuse et il choisit pour le faire l'objectif au centre de la table. Il va ensuite enclencher une action héroïque Beast of Chaos, Rituel de sang. Pour le coup de 1 des 3 PV sur son Dumbull, qui est hors de la table, cela lui permettra d'attirer de 2d6 pouces une unité vers un bord de table. Il attire ainsi de 10 pouces une unité de 3 Gorguntas vers le coin de la table et il utilise son action héroïque classique pour générer un point de commandement. Jérôme quant à lui enclenche l'heure de gloire de sa Mocrochard rouge, en prévision d'un assaut Beast of Chaos. Pour sa phase de mouvement, Hervé déplace son Enfant du Chaos sur l'objectif du coin de la table et utilise la capacité Tunnel Master de son chaman pour venir prendre l'objectif du centre et ainsi marquer sa tactique. Il termine ainsi son tour avec 5 points de victoire. A noter que tous les objectifs d'Hervé restent actifs à la fin de ce tour. Le tour de Jérôme est assez simple, il choisit la tactique de bataille Profaner leur terre. Et va déplacer l'ensemble de son château vers le centre de la table et ainsi tenir un objectif. Et il va réussir sa tactique en tenant l'îlot rocheux à cheval sur la zone de déploiement adverse. Il termine donc son tour 1 à 3 points. Pour le début de ce tour 2, c'est Jérôme qui obtient l'initiative et il laisse jouer Hervé en premier. Hervé choisit la tactique de bataille Bestie Hard saccageuse. Il doit donc récupérer un objectif adverse avec une unité composée d'au moins 10 figurines. Il utilise à nouveau l'action héroïque Rituel de Sang sur son chaman qui est présent sur la table et va donc ramener pour un point de vie seulement l'autre unité de 3 Gorguntas à 6 pas vers son chaman. Grâce à une seconde action héroïque des Beast of Chaos venant de son chaman hors table, qui pour le coup de 3 points de vie inflige 5 BM à son boss. Je vais faire l'ordre de gloire et puis je que pour oui, plus Voilà. Allez. C'est à moi, phase de magie. Je vais lancer euh, le sort euh, régression euh, en va. Euh, régression, tout simplement sur cette unité. C'est le sort du BT, euh, de War Scroll pardon, euh, de mon chaman. Si je réussis mon 7, il devra faire un test de bravoure pour un mouvement, une course, un redéploiement ou une charge et sera divisé par deux. Il faudra arriver au-dessus. Ok, c'est parti. C'est du 7. Je réussis. Une dissipe. Euh, oui, c'est une dissipe je crois. Euh, c'est parti. Combien de sorts sort C'est le, sort, sort, là, ouais, le sort. Ton seul sort. C'est seul sort, hop. Vu que c'est le seul, on va essayer de le, le dissiper avec ce merveilleux chaman. J'ai fait 8. Ça fait 8. Forcément, ah, oui. je vais faire au moins 12. Non. Et non il n'est pas en forme encore là. Donc, on va lui mettre un petit marqueur et ça, ça fait du bien. Tu as une bravoure de combien Rappelle-moi. J'ai une bravoure de 8, donc ça me fait du bien. Okay. ok, nous allons partir maintenant à la fin de la phase de héros. Je vais lancer ma phase de mouvement et là maintenant, euh... regardez partout, <rire> c'est à moi. Donc c'est parti, euh, fin de la phase de mouvement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait le premier mouvement, donc j'ai déplacé mon enfant du chaos. Mon enfant du chaos, j'ai déplacé mon chaman. j'ai déplacé, déplacé, déplacé mon unité de 3 qui est allée sur l'objectif au bout et pour être prêt d'aller euh, récupérer l'objectif suivant. J'ai fait venir ah, mes réserves, j'ai placé l'unité de 10 dessus cet objectif pour placer ma tactique. J'ai mis une unité de 6 Minotaur accompagnée de l'enfant du chaos et de mon général à 9 pas du boss. Et j'ai fait venir à 9 pas sur le flanc gauche euh, 600 gore éclairé 10 gores un enfant du chaos, mon chaman et une unité à 7 pas de Minotaur. Voilà, là on va. Ça y est. Oui, on va rentrer dedans. Fin de la phase de mouvement pour ma part. Il pouvait faire aucun redeploy. Et euh, je vais. Euh... Je n'ai pas de tir. Et je vais passer à l'une des phases. Euh, une de mes phases la phase de charge, j'ai deux triomphes pour relancer les charges, euh, voilà donc euh, je vais partir, c'est parti, <rire> je vais commencer par la première charge, la charge de neuf, de 9 6 euh, Minotaur sur la droite, sur ma droite, et c'est une charge à 9, j'ai plus un à la charge quand j'arrive de réserve, plus un à la charge quand j'ai un musicien, c'est une charge à 7, attention, Charge ratée, double 1. Je vais donc prendre un PC. Et je vais la relancer. Charge à 6. Elle est ratée. J'ai encore de de la relancer. Grâce à mon général qui est à côté. Oh. La phase de combat, je vais pouvoir relancer la charge avec un triomphe. Donc, c'est pour ça que je, suis, je me reste un peu confort. Je vais partir à la charge à 7. Ici là plus 2 à la charge c'est donc une charge à 5 plus je réussis mouvement bon, bon. alors ça c'est comme ça c'est un peu atypique chez les brocs. je vais lancer 6 dés un départ, euh, un départ euh, par euh, parmi euh, l'auteur un choisir une unité un plus à 1 un pouce à savoir eux sur e. 2 plus je te fais une bm pour lancer le dé les dés seront attribués les bm seront blessures mortelles seront attribuées à la fin de la phase de charge donc voilà s'il y a eu un tir de contre-charge ou pas tu aurais pu le faire c'est un séquençage atypique. C'est parti! Sur du 2 relançable, je te fais 6 BM qu'on appliquera à la fin. Ok. Je mets un 6. S'il y avait eu des wards, tu aurais fait après. Je vais maintenant partir sur la charge de mon euh, général Minotaur. Euh, raté. Est-ce que je la fais ou pas? De mémoire, euh, j'ai utilisé, mon... utilisé un triomphe ou pas? Ouais t'as utilisé deux. Enfin t'as as fait une relance. Un PC là et là j'ai rien fait là. j'ai fait 10, derrière. Ouais, as fait 10 natifs. OK. Je vais utiliser mon triomphe sur mon général. Il me restera aïe, même aïe. un triomphe. 8 et 1. 10. 9, pardon. Oui. Euh, sur 2+, déjà, je vais te faire un des 3 BM. Raté. À toi de faire ton tir de contrecharge. Hop Donc moi j'ai. 3 PC. Donc, ce serait trop bête, on va essayer d'attendre un peu son son motor. Donc là, c'est sur du hop, j'ai un... ça va être -1. Sur... sur 2 plus donc 3 plus. Vas-y. Hop. Re 3 plus. Moins combien Hop, euh, ren de -1 dégâts 1. C'est du 4, je perds 2 PV. Je suis donc à moins -3, si tu peux me changer mon dé. J'ai une règle spéciale sur un 2+, c'est l'objet magique que j'ai mis. J'aurais oublié. <rire> sur un 2+, je te fais frapper en dernier. Tu frapperas donc en dernier. C'est bien quand tu l'oublies pas. Nous passons donc, on continue les jets de charge. J'ai une charge ici, euh, à 8. Que je réussis. Donc j'ai toujours plus 1. J'enchaîne avec une charge à plus 2, avec cette unité. Vas-y. 5 plus 2, raté. J'enchaîne avec mal. une charge avec l'enfant du chaos à plus 1. Raté. Et au niveau des charges, je vais euh, m'arrêter là à la phase de charge. Je garde mon triomphe et je passe à tes actions monstrueuses. Bah, bah, bah, Est-ce que je te piétinerai pas C'est-à-dire que là, tout simplement, sur un 3, je peux faire D3 plus 3. Bah vas-y. Donc, euh, c'est soit ça, soit je t'empêcherai d'avoir un. Enfin, de le booster. Mais en soit, là, on... on peut la jouer. Si je, peux si je peux le tuer sur un coup de bol et l'empêcher de me tuer. Allez, lance. Allez, on y croit. Et bah non. Attends, non, non, c'est sur un 2+, en plus. Ça être pas, euh, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, t'es 2+, piétiné. Oui, bah non. Je m'en souviens au bon moment. Il euh, met euh, du suspense Ouais, j'ai mis du suspense, en fait, je me suis gouré. le 3 le euh, 3+, bah, plus pour revoir. 2, 2 et 3, 5. 5 et 3, 8. Tu l'as tué. J'active je... ben, eux ici là. C'est parti. Ben, tu mets tes 6 bm. On va prévenir. Moi. On va faire ça. Hop. Donc. Euh... Ce n'est pas le premier sang. <rire> Allez, c'est parti. Euh, mouvement d'engagement. Je mets lui un demi-pas pour utiliser les règles de mon bataillon. Je leur prends un PC, je leur mets plusieurs à la touche. Et 13. C'est du 2+, plus, chaque 6, c'est 3 BM. Aucun 6. 3+, plus. et euh, tu as moins 2. Donc, si tu as 2, 3+, plus, il devient 3 5+. Plus, plus. Donc, une 5+, plus. allez. Je t'enlève 12 PV. Tu as déjà un PV perdu, donc tu as 13. C'est du 4 plus 3. Pour l'instant, c'est pas top. 4 plus ouais. et du 3 plus. Donc chaque 6 c'est 2 BM. J'aurais voulu le faire tout à l'heure. Je fais déjà 3 BM. Euh, 6 BM, pardon. Donc ça fait... 4 plus. Et tu as un G de sauvegarde. Okay. Là, on est sauvegarde. déjà à 13 PV perdu. Vas-y, 13 et 6. Vas-y, un G de sauvegarde. Raté. Donc là, ça fait 13 plus 8. Il en reste un Il avec. 4 PV, il avait déjà perdu 1, il se trouve à 3. En fait, il, sera, il lui en reste 4, Il en reste 4, 4. Si on oh, va, oui. en tout. Comme ça, je pourrais faire un jet de ramis. OK. A d'activer une unité Et bah. Ben... Alors, cette unité, quand elle est à 3 pouces de la mienne, elle ne peut pas être éligible pour, euh, pour, donner plus un, pour recevoir un ordre. C'est la, la règle de mon War Scroll. D'accord. Et bah, du coup ils n'auront pas d'ordre du coup je fais juste euh, le petit pilin qui va bien c'est à dire que je vais décaler comme ça et je vais juste avancer de manière à ce qu'ils soient tous au contact ok donc là donc en tout avec euh, alors moi bien sûr je peux quand même me donner des ordres et bah écoute ce euh, que je vais faire et je vais me donner euh, plus en save et bah vas-y donc là on est sur du 3, plus, 3, plus. donc euh, 3 attaques par cochon, enfin 3 attaques par mec sur le cochon, plus 1 pour le chef, donc ça fait 10 attaques en 3, plus, 3, plus, on est ren 2 et on est en dégâts 1. Oh. Rennes 2 Même quand je... ah, c'est pas quand je. Ouais, mais... ouais. Non, c'est pas quand je... Donc, c'est un très beau jet. Et quand il y a des 6, c'est des. Non, j'ai que <rire> ça. Hop 3 ren 2, dégâts 3-2, c'est du 5. Je perds 2 PV. Hop, ensuite, on a eh bien, tout simplement les cochons. Donc là, hop, on est 4 attaques par tête. Donc, ça fera 12. Et oui, grâce au wargame, on apprend les maths. Toujours 3+, plus, 3+, plus. donc là, ce sera 100 rends et dégâts. Hop. 3. Moi je ne l'ai pas fait déjà là tout à l'heure. Hop, ça en fait 7. A 3, il n'y a pas de rennes. Il n'y a pas de rennes. Eh je perds 4 PV, j'en ai déjà perdu 2. Je perds donc 2 figurines. Je vais, je vais activer l'unité. Elle a donc 3 attaques par gars au-dessus. En 4, plus, 3, plus, moins 2 dégâts 2. Je... C'est parti. Il y a plus une attaque pour champion. Ah, J'aurais bien voulu les faire au jet de charge. <rire> je connais cette théorie. Mais vous avez bien une amicale des anciens bocs. <rire> ouais l'amicale, mais j'ai pas pris et j'ai pas cotisé donc là il faut impérativement que ça se passe bien. Allez c'est parti, tu as moins de dégâts 2. Moins de dégâts de donc je suis à 4 donc des sauvegardes à. Ah bah j'ai juste oublié mon 6. On va faire la vidéo. Sauvegarde à 6. Et j'en passe une. Donc ça me fait 2, 4, 6, 6. 12. Ok. 12. Je... Donc je perds 2 cochons. Moi j'ai en encore des attaques. 4 plus. ⁇ 3 plus. ⁇ Moins 1 dégâts, 3G ouais, de sauvegarde. Ok, moins 1. Donc euh, je suis à 4 ⁇ Donc euh, sauvegarde à 5. Il lui reste okay. 2 PV. Très bien. Et ben nous passons à la fin de la phase de combat. Donc pour info aussi, c'est les les, dé, les dégâts pris. Hein. Non, moi aussi, je fais les dégâts pris. Alors, ouais. euh, on passe à la phase de bravoure. Donc moi, j'en aurais un ici, que je vais lancer. J'ai une bravoure de 6. 6, il y en a un qui se barre. Ça va être lui. Phase de bravoure terminée, on va scorer. Donc au niveau du score, moi au niveau des objectifs, j'en tiens 1, j'en tiens 2, et j'en tiens 3. Je passe ma tactique par cette figurine-là, c'est une unité de 10, donc je marquerai donc 5. Et nous allons lancer les dés pour faire disparaître les objectifs. Oui, j'ai un 4+, ici. Il reste. J'ai un 4+, le premier. Il disparaît, je vais mettre un petit peu, un petit peu comme ça, il n'est plus là. Donc, euh, le seul moyen, ça va être de le relancer euh, quand on est dessus. Et là-bas. Il reste du tout ça s'est pas passé comme je voulais mais <rire> bah, j'aurais pas déchargé j'ai fait une erreur et je la paye euh, voilà j'ai voulu chercher le frappant dernier pour euh, alors qu'au final euh, j'étais vraiment confort là et euh, c'est une euh, c'est une erreur un peu pas maline et euh, qui aurait ouais mais au oh, bon falloir prendre des décisions ok donc là on tactique de bataille, donc je vais faire prendre de l'élan, c'est-à-dire que je vais tuer une unité comme en ennemie sur le champ de bataille que je choisis, donc je vais choisir en fait son unité ultra létale qui est en plein milieu du champ de bataille et en plus il faut que je contrôle plus d'objectifs que lui donc pour commencer, donc là euh, du coup phase euh, de héros, déjà les deux wars héroïque action héroïque ça va être, je vais essayer de générer un P supplémentaire, en fait j'en ai qu'un avec euh, mon généras, mon général et je vais essayer d'en générer un deuxième, parce que bah, je vais en avoir grandement besoin. Donc hop, on va essayer de générer ce PC avec mon général. Oh, ça ne passe pas. Pour ma part, je vais essayer d'en générer un avec lui. Mais en plus de général, ça sera sur un 2+, que je réussis. Donc euh, j'ai un seul PC. Bon, ça va être un peu compliqué avec un seul PC. Mais bon, j'ai réussi euh, du coup à survivre un peu à cette, euh, cette première phase de corps à corps. Euh, au début, je pensais pouvoir euh, rallier celui-là, mais je vais avoir tellement besoin de ce PC, il est tellement précieux, euh, et pour l'instant, bon bah, le ralliement, j'ai envie de dire, attendra. Euh, du coup, je vais tout simplement, avec mes deux War Shanks, ils vont chacun booster une Mocrocha. Ils sont juste à côté. Plus un dégât, plus un dégât. Voilà, plus un dégât, plus un dégât. Et avec euh, le héros, donc euh, avec mon Chaman, je vais euh, TP... Euh, une unité, et sur un set j'essaie de dissiper, je vais prendre avec lui si jamais c'est raté, TP je vais TP en fait dans l'angle là-bas bon, là, alors pourquoi mon chaman, parce qu'en fait mes deux warchands vont être super utiles, quoi qu'ils vont être un peu loin au final, là, pour donner des plus un dégâts donc non, je vais quand même à, je vais je vais TP un warchand qui aura plus de résistance euh, contre ton enfant euh, du chaos après le bon. ah. loin ouais, au plus loin ouais. le fameux le fameux <rire> Oui. Ok, et donc en fait j'ai bien hop, fait mes actions donc, pour les Warchands. Donc là pour les joueurs en rouge, bah, c'est les trucs primordiaux, hein. c'est primordial je veux dire. Euh, hop, mon chaman a fait son sort et bah, mouvement. phase de mouvement. J'utilise pas mon PC en fait. J'aurais très bien pu utiliser mon PC pour faire bouger les Iron Joe en phase de héros jusqu'à trois unités si l'ordre est donné par une Mokrocha. Mais comme je dis, la phase de combat qui s'annonce difficile. Euh, je vais euh, préférer euh, le garder, euh, quoique je vais juste faire un truc en phase de héros. C'est-à-dire, euh, je vais pouvoir, grâce euh, au trait de monture, fast, donc rapide, je vais pouvoir bouger le mocrocha comme en, de son mouvement pendant ma phase de héros. Donc c'est ce que je vais faire avec cette mocrocha rouge, de manière à pouvoir l'emmener au plus loin là-bas. Test de bravo Et parce que le rouge, ça va plus vite tout ce qui rouge va plus vite, c'est bien connu chez les orques. Donc il faut que tu. Alors fait attention, si on ah, le sert, on va. Ah, parle... mais... ah, même si. Euh, même pendant. Même si ouais, pas, si est si tout le mot. C'est mou... euh, Jusqu'à votre prochaine fois jeter 3 et 6. Ah, la la fasse. Ah. Donc si je fais supérieur à ta bravoure, tu bougeras que de 6. Euh, divisé par 2. Ah, oui, du coup, ça me sert à rien. Hein. Oui, mais ça peut faire un mouvement de 6. Finalement. Attention. Je suis supérieur à ta bravoure, tu bouges de 6. et ben. Bah... Ouais, du coup, euh, du coup, du coup, du coup, du coup, du coup. Phase de move, bon, on se retrouve après euh, ma phase de mouvement. Alors voilà, donc là j'ai ma TP tout simplement. Euh, je ne voulais pas utiliser mon tunnel master euh, de suite. Donc là j'ai pu faire ma, ma TP pour prendre euh, l'objectif qui était là-bas, donc qui était libre, il était flagué mais du coup maintenant il est à moi. Et dans l'angle du coup c'est-à-dire que ça l'oblige vraiment à revenir vers moi si jamais ils veulent reprendre. Donc ça, ça va l'éloigner du centre. Ensuite mes mouvements, donc j'ai rapproché donc, euh, toutes mes unités du centre de la table de manière à pouvoir donc... Cibler l'unité de ma tactique, tout en laissant, donc lui, il, euh, il est encore au contact, il, il me sert un peu de barrage. Lui, donc euh, le survivant de l'unité de 6, s'enfuit, euh, s'enfuit, se replie stratégiquement parce qu'il a vu des champignons là-bas. Voilà. <rire> et tout ça, ça me permet de m'occuper en fait de cette armée en, en, en entre guillemets, en, de la moitié de son armée et de laisser ce côté-là euh, tranquille et de ne pas dispatcher mes forces. Donc, je vais tout mettre sur cette unité-là. Et cette unité-là, en fait, je sais que pour l'instant, bah euh, je suis à l'abri de celle-ci. Et donc, euh, phase de charge. Donc, lui, il va faire sur un 3+, il va faire la charge à... Alors, test de bravoure, pardon, pour lui. C'est lui qui fait un premier, c'est qui Non, non, c'est le Warchant okay, Simplement, en war fait, le Warchant peut booster, donc c'est euh, son champ. Donc, sur un 3+, en fait, je pourrais avoir une charge à 3D6. Donc, hop. impeccable. Voilà. Donc, je vais la faire sur la rouge. Pourquoi je fais ça sur la rouge Parce que, tout simplement, si euh, je fais par exemple un 5 sur ma charge, et bah, avec divisé par 2, ça ferait en 2,5. En fait, c'est à dire que je t'attends pas un ça. 3. Ouais, ouais c'est bien parce qu'avec 3 des 6 si tu fais 9 ou 10, c'est le chiffre est plus gros. Donc, divisé par 2, c'est toujours plus. Tu as donc raison. Voilà, c'est pour ça. Euh, ensuite, donc on est début de, de la phase de charge. Je vais en profiter pour bah, quitte à le faire maintenant. Euh, ah, Est-ce que je lance ma wag bah, Je vais lancer ma wag directement pour être sûr de, de tuer cette unité. Et en fait, je vais gagner donc plus un à la charge. Et donc un bonus aussi à la rende. Ok, bah phase de charge, tu charges laquelle là Et bah je vais faire charger euh, hop, directement. La rouge. test de bravoure. de bravoure. Elle voilà. divisé par 3. Ah, oh, divisé par 2. Divisé par 3. <rire> divisé par, par 3. 9. Alors, donc, c'est une charge à 3D6. Bon, je suis Ça à 3. Ça, Ça passe. 6. Ça fait 6. C'est bon. On est bon. Pouf. Ensuite, la deuxième. Tu fais des BM à la charge. Non, euh, c'est le général qui fait des BM à la charge. Tu rends de plus. 7. Donc là, on va mesurer de manière à pouvoir faire un peu le tour. Ça m'éloigne encore plus d'unité là-bas. 7. Voilà, ouais, qui vole. 7, 7, 7. Ouais. BM à la charge sur un 2+. plus. Ouais, merci. Hop, Des 3. Donc, 3 BM sur les Minotaurs. Les 3 Gruntas sont là-bas. Euh, charge à 4 normalement. Plus 1 avec ton bol. Plus 1, 5, c'est bon. PM. Donc pareil. Sur un de plus. Hop. 1 PV en moins pour, pour la balle. Action monstrueuse. Et bah. Déjà, je vais euh, avec. Euh, les... Ils sont pas éligibles pour l'instant. Voilà. Ils sont à 12, il n'y a que lui, j'ai qu'un PC. Pour info, y ouais. deux, il n'y aurait que 2 s'il reste 2 figurines. Bah déjà je vais lancer, euh, je vais tenter le, le piétinement avec euh, mon Général, ça a bien marché tout à l'heure, hop ça passe, D3, et bah 3, 6, ça fait non, ouais 6, 6 t'as raison, là j'en en enlève 1, j'en enlève 4, et euh, j'en enlève donc 1. On va, on va utiliser un mot crochet, on va pas être fou. Oui tu as raison, quand loupe. Voilà. Donc hop, bon il se rapproche de 3 de toute façon. Non, vas-y, vas-y tiens bouge, hein. Hop. Allez c'est parti, là, fais un plaisir. Donc cette attaque. En 3, plus, 3 plus. Euh. Ouais, non, bah, je, je voulais déclencher mon truc, c'est pas grave. Bon, pardon. Je ferai après. <rire> Hop. 3. Plus. Moins 3, moins 2. Alors euh, là, lui, c'est du moins 1, dégâts 2. Mais t'as la wa... as la Ah j'ai la wag, moins, moins 2. 2, donc j'ai pas de save. Et il a plus 1 dégâts, donc c'est du dégât 3. Dégâts 3, euh, 4 x 3, 12. Et lui, il lui reste.. Je dépends. Voilà. Ensuite, l'amour crochet. On bien a Huit attaques en 3 plus, 3 plus. Hop. Donc, moins du 2. C'est l'arène moins 2 qui passe à moins 3. C'est peut-être un peu overkill, mais au moins, on est sûr. La tactique est là. Je suis en retard, je rappelle, au niveau des points. donc faut Non, tu as bien fait de. parce que au final, euh, tu étais quand même tributaire de ton War Chanteur. C'est-à-dire ouais. que ton War Chanteur, euh, il avait quand même un 3 plus à passer. Et derrière. Mmh. Même, il a quand même une charge assez, d'accord, et il a qu'un PC. Et euh, moi, moi, je, je, là, on part comme si c'était en tournoi où il faut rester dans le sûr. Donc particularité des Iron Joe, quand on a nitraté une unité, et eh ben on peut refaire taper une unité Iron Joe. Je vais donc saisir cette chance, cette opportunité pour aller dire bonjour euh, ouais, plus ouais. profondément. À ce chaman, donc <rire> lui tape à deux pas, je pense qu'il est mort. tape, dont le champion, ou pas dont champion, donc ça fait cette attaque. 3 3 plus, moins 2, minima, moins 3, <rire> c'est moins 3, dégâts 1. Il est mort. Son moins 2, ouais. c'est la wag. Ça passe à moins 3, c'est la wag. Pareil, du coup je sure. l'ai tué son chaman, je vais pouvoir activer donc euh, le champion Gruntas ici auquel tu ne pourras pas donner d'ordre car il je est à je 3 3 pas donner d'ordre. donc en fait tout simplement euh, ce PC j'aurais dû le dépenser euh... mais bon Ça je vais le garder vraiment au cas où et bah allez du coup 3 4 attaques <rire> allez, 4 attaques hop en 3 plus 3 plus donc je rappelle par contre là du coup c'est la reine moins 3 reine moins 3 ok bon bah pas de save euh... ah euh, est ce que je suis entièrement non pas de save. Reine -3, reine 3 dégâts, 3, dégâts. dégâts 1 t'en as fait 3 il y en a deux j'ai fait deux dégâts 2 pv 2 pv le je le petit justin bridou en 3 plus 3 plus hop donc là par contre c'est euh, une reine moins 1. Hein. 5. Je perds 2 PV. Donc lui, il saute. Et je reporte 1. Euh, je les active. Allez, 4 attaques. 4 euh, plus 3. Le champion plus son copain. Euh, autant pour moi. Je vais plutôt les activer par pour ici. Pourquoi Pour les mettre à 12 de mon mec. C'est du 3. C'est du vu. Moins 2, dégâts 2. Oh. Moins 2 dégâts 2, donc euh, je suis à 4, euh, du coup je passe à 6. Et il ouais. a 2 bon. PV encore. Il est mort. Il est mort, dommage. Hein. Est, si Après pu... j'avais encore des attaques de coup de pied. Là. Si j'avais pu lui donner un ordre. <rire> donc ça me ferait un tour, donc euh, j'ai deux objectifs. Donc 1, 2. Je marque 2 je... de primaire, je marque ma tactique, donc ça non. me fait 4. Il la marque pas. Car il fallait avoir plus que moi. Le couillon. Oh, le... Oui. Alors là, c'est. Euh... Oui, une... Je Il profite est... de, de ce moment. Ah euh... ouais, ouais, ouais. Ah zut, j'avais pas vu que je sorti en fait. J'avais même pas regardé. C'est vrai que. Donc ça fait un total de deux points en plus pour toi Deux construire. points, ouais, bah, j'ai je... pas vu. Oh. C'est dommage. Ah, ça arrive. Ah, mais est... Le, jeu, le jeu. Et les heures débutants, ça. <rire> ça arrive. Alors regardez bien ça où à ça, vous, vous mettez vos figurines en fait. Ne faites pas comme moi. Je t'en profite. Ça me fait du bien. Ah, entre ah, boxe. Ouais, à de en donné. Euh... Euh... Ah Non. Si. Pardon. Pardon. Tout simplement. Qu'est-ce que je peux faire avec mes Gorguntas Donc, fin de la phase de combat. Je suis en boostouf. Fin de la phase de combat. Je peux bouger mes cochons. Parce qu'ils ont combattu. Et qu'ils ont plus Allez, je, je suis bienveillant. Je peux le laisser faire. C'est gentil. Donc, je peux bouger 12. C'est sympa. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est un beau jet. N'importe où de 12 Non. Pourquoi 12-9 un 9 pardon. Pourquoi je dis 12 à chaque fois Je sais pas, je vois que tu gagnes. ça C'est les mots prochains à chaque fois, je pense que ça va faire. Merci, c'est faire play. N'importe où Dans quelle direction Non, enfin je vais juste comment lécher le bord. Oui, non je c'est pas lui, c'est pas lui qui va les tuer. Allez, je te te frôle comme ça, c'est bon Tu lui Tu stop c'est un seul Bon. Allez, c'est qui Allez, tu places 3 Ça dépend, il fait combien de points de vie ça Il en faut deux ou trois Oui il en faut deux, oui. Voilà. Donc ça te fait passer donc à 7 au total. C'est ça, donc là je marque euh, tout à. Bah, je marque. Euh, bah, J'ai un non, deux, bon. cinq, ça fait cinq. Allez J'ai trois objectifs, donc j'en ai un de plus que lui. Ah oui, bah, Je marque moi la tactique, donc c'est oui. Ouais c'est vrai. On pourra couper mon erreur au montage Test <rire> <C> <rire> de initiative, tu veux que je lance en premier, second, troisième Eh bah écoute, je te laisse lancer en premier. <rire> 4 4 Allez. 4. C'est moi qui joue en premier, c'est moi qui choisis, Tout à fait. Je vais le prendre hein, là, là, là, le double tour Iron Joe, j'ai pas envie de le prendre hein, pour l'instant. La... C'est parti pour le tour 3 d'Hervé, Ah non, à la fin, on a oublié un euh, moment de ce scénario qui qu est assez typique. un 3 plus, tu lances un dé. Ah oui, il reste. Il reste. Sur un 4+, plus, il reste... Ah, il disparaît. Sur un 4+, plus, il disparaît. 3 plus, euh, ouais, un 3+, plus, il reste. J'avais été Il reste. Il y a Voilà. Donc là, il y a deux, il y a deux objectifs euh, désactivés. Ah, mais attends, non, mais c'est bon, en fait, ça passait. Parce qu'en fait, t'avais un objectif de mort là-bas aussi. Non, moi, j'en ai deux. Ouais. Ah oui, t'es obligé de prendre. Parce que ah oui, ça. Étais obligé. Euh, moi, au début de mon tour, je vais voir s'il sera active, lui, sur un 4+. plus. Mm -hmm réactive ça, on en fait deux donc là euh, je suis obligé de prendre des risques pourquoi parce que euh, parce qu'il a il a pris il, l'ascendant il a défi l'ascendant donc je vais tenter euh, des petits trucs on va voir si ça passe donc je fais profaner les terre sur cet objectif là pour commencer d'accord deuxièmement je vais essayer euh, de soigner mon, mon il s'appelle mon chaman en première action héroïque je réussis et je regagne 3 pv descend à l'issue je vais faire un rituel et je vais essayer de faire un D6 BM sur lui je vais me reprendre un des 3 PV je prends une BM et je vais aller chercher un D6 je fais 1 donc il tombe à moins 6 je vais lancer euh, au niveau des sorts je vais lancer euh, mon sort euh, de, de mon BT et je vais mettre plus un dégât euh, je, vais, je vais faire euh, il lui reste quand même 10 PV. Il y en a 18, c'est ça 18, 18 euh, il en a gagné 1. Bon, je vais fait. faire un projectile magique sur lui. Il en reste euh, du coup 13. 13. Projectile magique. Voilà, jette 2D pour dissiper, j'ai fait 7. Ok. Du coup, je l'ai mis. Je fais. Dissiper. Je dissipe. Ouh, ouh ça sent un partie <rire> compliqué. <rire> Et euh, c'est parti. Donc, euh, action héroïque. Toi, ton action héroïque, hein, autant pour moi, j'étais un peu réaction héroïque euh, Mon chaman est quand même important quand même dans, dans la game avec, euh, avec sa TP. Donc, je me dis que ce serait bête qu'il meure euh, qu'il meurt ici. Donc euh, tout simplement je vais claquer son or de gloire, parce que sinon je sais pas quand je vais pouvoir la claquer. Ok. C'est à moi, je passe au mouvement. Alors, qu'est-ce que j'ai fait La situation étant un peu compliquée, je suis passé en mode dégradé. <rire> C'est le cas de le dire. Alors en mode dégradé, c'est simple. J'occupe la table pour imposer des choix et chaque euh, pour pouvoir me mettre vraiment dans des possibilités euh, euh, tactiques euh, à l'issue de chacun de ces choix. À l'issue. Donc voilà, je me suis euh, positionné pour euh, vraiment euh, partir sur du scoring et, euh, et réduire euh, sa probabilité de détruire le plus d'unités possible. Ok. Donc là, c'est parti. Fin du mouvement. Phase de tir. <rire> Il est dedans là. <rire> donc euh, mes enfants du chaos euh, ont quand même quelques tirs donc lui il a couru, il pourra pas le faire mais lui et lui ils ont des tirs on va commencer par lui, il a un des six tirs 2 en 3+, bien sûr 3+, moins 1, dégâts 2 ok donc une save à 4 à moins 1 donc save à 5 il perd 2 PV hop Ok, ici je vais tirer sur le chaman, un des six tirs, 5 tirs, 3 oh. plus, ouh, 3 plus, 2 jets de sauvegarde, à là, moins 1, je crois que. Là, euh, coup, euh, il est sous heure de gloire, donc de toute façon lui il a 5 plus de bon, base, ça. donc 4, moins 1, donc il reste à 5. Il est... perd 2 PV, 2 PV, hop, voilà, fin de la phase, phase de charge, et ben, euh, il va y avoir quelques-unes. La première, ton, lui, a le piétinement, pareil, qui fait beaucoup de dégâts, ou c'est un piétinement standard Non, c'est pareil, c'est la fureur monstrueuse, en fait, en gros, la mochrocha. Ouh, dieu que c'est dur La mot sur euh, lors des fièvres monstrueuses, en et fait. Eh ben, je vais euh, faire celle-là. des piétinements et... Allez, c'est parti. Et là, je fais une charge que je réussis. Euh, je vais m'arrêter là. Euh, je vais l'activer. Elle a 8 attaques en... 3 plus, 3 plus, moins 1, dégâts 1. Hein. 3 plus. Ah oui. Tu mets plus un save ou pas Attends, mais... bah, a que ça, ouais, ah ouais. Oui. 5 je de sauvegarde à moins 1. Dégâts 1, bien sûr. Dégâts 1, donc euh, sauvegarde plus. à 4. Euh, à moins 3. 3 Et qui moins tombe à 4. 4. 4. Allez, fais ton plaisir. L'ouplet. Il est mort. Et voilà. Ta -da -da. Ah, laser. Laser. Ouais. Voilà, c'était un risque ICG. Tu étais l'élu, Yanakin euh, fin du tour pour moi. Donc au niveau euh, du score, je fais 1, 2, 3. Ma tactique ici, 4. Je fais 5. 5. Euh, ce qui t'amène à 15 points. Je vais lancer les dés. Tu fais pour les... On est fait pour les... Euh... J'aimerais bien qu'ils disparaissent. Les... Je vous le dis, j'aimerais vraiment qu'ils disparaissent pour qu'ils loupent ses scores. 4 ⁇ Oh, mon Dieu, il disparaît Oh là là Celui-là du milieu Oh non, mon Dieu C'était le moment où <rire> il disparaît aussi, mais, mais c'est improbable euh, Vous là-bas Oh, mais il reste. Ok, je. À toi. À <rire> moi. Et euh, du coup, c'est bien, parce qu'il m'a détruit une unité, donc je vais pouvoir utiliser le œil pour œil. Ça me paraît logique. Donc, euh, ce sera ça dans ma tactique de bataille. Ça va être un... Un œil pour œil, je ne suis pas obligé de désigner. Donc... On va voir si on le réinitie, tiens comme ça. C'est plutôt bien. Lance oui. un D. Ah, comme ça ça te fera réfléchir après. J'ai un D sur 4, plus, il revient. C'est pas à la fin de mon tour Non, c'est au début. Ça c'est pour revenir. Ok, sur un 4, plus, ça revient. Il ne revient pas Il ne revient pas. Ah mais là je vous annonce la couleur. Je suis content. Et bah tout simplement, je vais commencer avec. Euh... Donc il me reste un Warchant. Je vais donner le plus un dégât Pardon, à la Mokrochat en rouge. Ensuite, euh, je vais faire euh, mon sort de TP avec le chaman. Sur un 7. Double 1. Allez, 31, des 3, BM. Elles sont toujours généreux. Le fiasco Péril du Warp. <rire> C'est pas ça. Ah, ça Hop, fait. donc. 3 prix. Ok, Et eh ben, je vais faire un ralliement là-bas. Toc, re ralliement <rire> allez on essaye de nouveau et eh ben non de pc et euh. eh ben du coup ça va être euh, la phase euh, fin de la phase de héros de alors est ce que moi je suis un ralliement pour un pc et 3 3 est ce que je le fais là bas je réfléchis c'est vous ça rapporterait non non je me garde pour redéployer pour embêter ok Phase de mouvement. Phase de move. On se retrouve juste après. Ok, donc là euh, ma phase fin de ma phase de mouvement. Donc euh, ma mocrocha vraiment, on va se on va repartir là-bas parce que j'ai quand même euh, son, son décor euh, qui est là-bas que je peux détruire avec un monstre. J'ai mes deux grunta's qui sont aussi là-bas. J'ai rapproché les trois ici du milieu de table. Euh, la Mocrocha elle s'est juste décalée pour pouvoir laisser un couloir pour euh, que le chaman puisse euh, échapper à son sort de mort certaine et le Warchant aussi s'est rapproché du milieu. Voilà, phase de tir, que je ne vais pas oublier ce coup-ci. Donc hop, la Mocrocha rouge va tirer sur les deux ici. Tanana. On est en 2. plus, 3. Voilà ah, bon, Moins une, Ouais, c'est Rennes moins 20, dégâts c'est sur qui en chaud là Ouais, sur Ah, euh... Un PV On va dire les gars Ensuite, la deuxième. Même éléments sur. Hop L'enfant du chaos. 3 plus. Oh, décidément. Sauver les Comme quoi, en fait, euh, les tirs. Euh... <rire> Vraiment pas pour moi et bien, la phase de tir étant finie, on va pouvoir passer à la phase de charge. Donc, euh, j'ai deux charges déjà. Donc, en fait, de toute façon, vraiment celle qui va être vraiment primordiale ça va être celle-là. Ah vas-y. Donc, doubleur. Avant la phase de charge, déjà, début de ma phase de charge. Avant de commencer mes charges, je vais juste, sur un 3+, donner la charge à 3D6 sur les cochons avec le roche-champ. Ok. C'est bon. Donc hop, phase de charge de la rouge, Hop, on est 9, je suis à 3, ensuite la charge du plus qui est passée, donc à 3D6 3, euh, des cochons sur l'enfant du chaos. Bon, une bon. formalité, hein. Bon, je pense que c'est... Une Ça, charge à, à 14. 14. Hein. Hop. Ouais, 14, ouais, tu peux même Non, tu peux ah, pas, mais bon, tu... de... fais-toi plaisir, à... 14, hein, euh, on va mettre... Tout ce petit beau monde, même quand même le décaler comme ça, hop. voilà. Là, ça va être bon pour moi. Donc, là, hop, euh, les impacts que... juste de charge des ah, contas ouais. Donc, sur un de plus, il n'y a pas un 4, c'est automatiquement deux. Ouais, c'est sur un de plus. En fait, c'est sur 3 plus de base. Et vu qu'ils ont des liens c'est sur oh, 2+. Okay. 3 PV. Et ben je vais essayer euh, avec euh, la mocrocha de de piétiner les deux là-bas. Donc, sur un 2. Ça passe. Et ça fait 3 plus 3, ça fait 6. Hop, enfin, c'est bon, bah phase de. phase de combat. T'as moins une attaque sur tous tes profils, en cas où tu te loupes, mais bon j'y crois pas trop. Ouais sur tous mes profils, ça veut dire que là j'avais 10 attaques, donc 3, donc ça me fait 7 attaques. Hop 3. Plus. Ça te passe. 3. Plus. <rire> Hop. Voilà. iron Ranjo. C'est ça, on est à la fin de la phase de combat, les Gruntas donc, ont tapé, ils ont détruit une unité, donc il n'y euh, a plus d'ennemis à 3 pouces 2. Donc tout simplement ce qu'ils vont pouvoir faire, ils vont pouvoir se déplacer de leur mouvement. Là, voilà. en fait on va essayer de bloquer la retraite. Euh, on va les envoyer vers là-bas. Vers oh, où Je yes. Ouais, comme ça, ça va être. Euh... Ok. Alors, hop, le scoring du coup, bah, hop, les deux là, enfin tout ça, en fait, il y a quand même trois objectifs qui n'étaient pas activés, donc de toute façon, euh, et là, c'était compliqué d'aller euh, chercher celui-là. Donc, euh, bah, j'ai que cet objectif-là, mais du coup, en fait, on en a, du coup, il n'y en a plus que deux, donc on en a un chacun. Donc, euh, j'ai un point. Tu que 3, 3 avec la tactique. Voilà, et 3 avec la tactique parce que j'ai bah, même détruit 2 unités. Euh... J'ai l'initiative, mon gars. Je se fait passer à 11. On est 15 à 11 pour Hervé pour le moment, pour ce tour 3. Oh, ça va jouer là-dessus, hein. C'est parti pour le tour Allez, 4. Allez, vas-y. 4. Je fais 6. Je bon, bien. Faut que j'y arrive. fais okay, 5. On peut faire ça. Okay. Sur un 3+, plus, il reste. Il disparaît. Avant de choisir mes tactiques, je vais voir si les miens réapparaissent. Sur un 4, il reste disparu. Et sur un 4, il disparaît. Donc là, il n'y en a qu'un sur la table. Quoi qu'il arrive, donc je marquerai deux du... points. Il faut que je choisisse une tactique. Ok, là je suis obligé de prendre des risques. Parce que euh, je cours après. Euh j'ai toujours une, une avance, mais sur la table, malheureusement, j'ai plus euh, la capacité d'être létal. Et euh, mes Minotaurs sont toujours bien là-bas en, en protection. Euh, donc, je vais devoir euh, prendre des petits risques pour mes tactiques. Donc, là, je vais faire euh, prendre de l'élan, parce que vu qu'il n'y a qu'un seul objectif qui est sur la table, ben, elle sera passée au niveau des objectifs. Et la cible que je vais choisir, ça va être le chaman qui reste le, pour moi le moins blindé. Euh, je vais essayer de générer un PC sur euh, mon mon, mon héros sur un 2 que je rate bien sûr. On va pas dû prendre les PC noirs, j'avais dit qu'on avait de couleur pour apporter un peu plus de chance, mais c'est à toi au niveau de l'action héroïque. Et bah action héroïque, moi je vais essayer tout simplement de soigner le chaman. Ouais, bien sûr, vas-y. Allez Et bah ça rate hein uh, Je suis fan de. Mais le <rire> Ok, pas. au niveau des sorts, je vais lancer le sort de mon War Scroll. Euh, moi le sort de, de euh, que je lui ai mis, qui lui permet de mettre plus en dégâts sur une unité. Je vais choisir lui pour ajouter plus en dégâts à mon enfant du chaos. C'est un sort difficile, c'est du 7, que je rate. Bon. Euh, je passe à la... J'ai fini ma phase de de, de, de... de héros. Je vais passer à ma phase de mouvement. Tu as quelque chose à faire Je vais retenter. Euh, là Allez, vas-y, un PC en moins. Un PC en 4D. 4D, on ne sait jamais. Hein. Au bout d'un moment, plus j'arrive, plus je rencontre mes effectifs, mieux c'est. Et tu en ramènes un. Et j'en ramène un. Tu le me mets devant, derrière. Où tu le mets Ouais, je vais le me mettre devant. Ouais. Ou ça, là Ouais, là c'est bien. Là. Ok, j'en arrive. Ok, ok. Donc, mouvement, euh... je viens chercher mon... le chaman. Il a fait un redeploy à mon approche. Il a re... euh, pardon, il a fait ouais. bouger euh, le war Chanter pour s'éloigner, pour essayer de le sauver aussi. Donc euh, je suis venu ici avec mon, mon, mon enfant du chaos, j'ai rapproché Medigore. Gore, parallèle, j'ai rapproché euh, Megor pour venir chercher cette unité aussi. J'ai déplacé cette unité pour commencer à gêner euh, les mouvements, euh, surtout de, comme les Iron Joe peuvent, euh, peuvent faire des mouvements supplémentaires, donc euh, gêner les moncrochats en restant à, à moins de, pas à, à, à proximité. J'ai reculé mes Minotaurs pour faire un bloc défensif sur l'objectif, donc un pour pouvoir récupérer, on ne sait jamais, hein, suivant comment on se jouer les tours, récupérer les objectifs s'il y a un mouvement, être en capacité de, de venir récupérer, une capacité de riposte, voilà, euh, et bien c'est parti, phase de tir. Je vais lancer, avec mon enfant du chaos, un des six tirs sur le chaman. Je fais quatre tirs, c'est du 3 ⁇ j'en rate un, 3 ⁇ tout passe moins un dégâts 2 il Donc, était euh, bien bon suis il a mis plus un save non non non j'ai ouais. de pc Allez, lance. moins 6 plus 6 plus t'as oublié des double 6 mais t'as oublié des joueurs des parents c'est un magnifique il perd de pv mais bon non il y a 5 et à 6 lui non, il y, a... il y a un six, lui. as raison tu as raison voilà, on va aller chercher. Phase de charge. Je vais commencer directement par ben, euh, celui qui est juste en, en contact. 3, heureusement. Il me reste mon triomphe, ne l'oublie pas. Et ça. J'ai une charge là-bas. 11, plus 1. J'ai une charge là. 6, plus 1, 7. Qui demi. Ouais, c'est bon. C'est bon. ouais. Lui tout droit. Tu voulais pas charger. Non, non, la... non, pas du tout, non. j'avais pas prévu. Puis, il y a la mouchocha qui est là. Ouais, elle est cool. Elle est cool. Okay. <rire> fin de la phase de charge, mes unités ayant chargé sur un 3, comme elles sont plus nombreuses, elles font frappe en dernier. Je vais commencer par les.. les.. Euh, les brutes. Elles frappant... en dernier. Je sais pas comment on ça, des gruntes. Alors, alors c'est des gruntas. Elles gruntas, frapperont en dernier. Et le chaman frappe en dernier. Donc là je suis assez confort. Euh, je... Fin de la phase de charge Début de la phase de combat D'accord, donc du coup là je vais claquer Un PC euh, avec ce monsieur là Qui peut du coup donner euh, des ordres Le chaman Est aussi ah. C'est quoi comme capacité C'est tout simplement en fait je vais leur donner euh, défense totale Et vu que je peux euh, faire euh, cet ordre Avec, avec mon ma crochet, je peux euh, le faire jusqu'à 3 unités Et bah simplement je vais commencer Oui faire... tu ah, vas dire c'est le voilà. séquençage C'est quand tu... cette unité est ciblée voilà. Tu lui bah, une, euh, une... Euh... Et après, quand elle sera stylée, voilà, tu pas Je oh bon. te préviens que. Voilà. Ok, mais j'avais coupé. Mais voilà. Et ben, c'est parti. Je vais faire frapper. Euh... Mon enfant du chaos. Il a 8 attaques. On est dans le meilleur tour des bocs, là. Donc, on va essayer de chercher. De... Ce chaman est un chaman vétéran. Il lui reste un PV. <rire> c'est du. 3 plus. Mmh. Ouais. Je ne pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Sylvain si ouais, ouais, Avec vous aujourd'hui, oh, je pense moins... qu'on tout des rencontres. Moins deux. de la chance. Moins de, je pense que. Quand bon, j'étais seul chez moi, quand je ne pouvais pas, quand je devais rentrer comme en haut dans ma tente, dans ma petite tourte de chaman. <rire> Il est mort. J'active cette unité, auquel je vais mettre plus un touche avec mon unique et dernier PC. C'est du 3. Hum, J'aime. Donc je... pareil, hein, c'est... Oui j'avais compris et tu l'avais annoncé. Suivi 2 3. C'est un bon jet de C'est un, bon un, de bon je un très très bon jet de dé. C'est à... moins 2. moins 2, je suis à 3 donc ça passe à 5. Tiens, fais-toi plaisir. Ça passe à 5. Alors hop. Non c'était un très très bon jet de dé. C'était bon bon. Et c'est dégâts combien Des gars C'est dégâts hein Oh là là, j'en tue 1. Oh 1 hein, euh, et un qui perd 3. Ah bon j'ai de sauvegarde mon ami. Ça vaut pas la peine. Ok, à toi de lancer. Ah c'est parti pour là-bas. Je m'en veux d'être tapé. Moi j'aurais eu le bras mou. Tu vois je t'avais dit qu'il fallait que je m'entraîne tout à l'heure. <rire> Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du coup, 7 attaques. Le chef normal. Hop. en 3 plus oh, oh, oh. moins 2 ouais, reine moins 2 dégâts. 3. Ouais, ensuite, les cochons. Le plan ne se passe pas comme prévu. Les cochons en 3 plus 4 plus. Non, c'est 3 plus. Oh, c'est bien. 3 plus 3 plus hein, euh... 3 plus 3 plus 4 attaques en 3 plus 3 plus en rennes Euh, donc toi il te reste tu as fait un redeploy as fait euh, il me reste un PC un PC. Mais moi j'ai plus de PC, je vais faire euh, un test de bravoure Et chaque 3, je vais faire 6 de Bravo, il y en a 3 qui se barrent. Test de bravo, Test de bravoure et eh bah ben, je vais en tenter, faut pas que je fasse euh, faut pas que je fasse de 6 en fait. Allez. C'est bon. C'est bon. Euh, moi je réussis ma tactique. Et je vais refaire 1, 2, 3, 5. On fait 5. Ouais, ça va être chaud, bouillant. Voilà, je peux mourir en brave. Tu passes à 20. Donc là, tu passeras à 8. Quoi qu'il arrive, euh, fin de ton tour aussi pour euh, les activations des. À fin de mon tour, il y en avait qu'un seul. 2 euh, Sur un 4. Bon. Sur un 4. Non, mais bon, je suis bien. Je suis bien. Tiens, ça... sur un 4, ça y est. Et sur un 4, il disparaît. Mais il disparaît. Il faut, tiens, mets un petit marqueur, là, ça va être très... Tu... Ah, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun... Euh... Il va falloir que tu lances deux dés au début. Oh, toi, tu peux... tiens, Là, c'est ça qui est chaud, là. <rire> ça va te à toi de réactiver à ton... Ah, ah, bah, allez, non, pas, ouais, c'est ça, ça qui est un peu chaud, quand même. Il est bien, ouais. ah, Eric, il rééquilibre, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut occuper la table. Tu du coup... Alors, du coup, c'est quoi, là faut que je lance pour chaque... Euh... Déjà, ouais, déjà, on va le lancer, tu lances un dé. Sur 4+, il sera actif. Non. Sur 3+, il sera actif. Oui. Donc, quoi qu'il arrive, tu marqueras les deux. C'est-à-dire que, ouais, du coup, il y en a... Ouais, bah voilà, il y en a plus qu'un. Donc, oui. Bah, même les trois. j'ai enfin, pas de PC coup. pour faire de redeploy. Même les trois, parce qu'en fait, en gros, j'en aurais plus que toi. Oui, donc là, tu marqueras trois. Tu as un objectif. Attends, pas un objectif. De plus que moi. Deux. Non, non, j'ai marqué que deux, pardon. tout à l'heure ah, ah, oui, ouais. J'ai marqué que deux. Et là, tu marques que deux. Oui, parce ah, que, que j'ai un objectif, et il en faut deux. C'est ça. Donc, tu passes à euh, 19. 19, 19 à 11. Et là, tu ne pourras faire que quatre. Donc là, début de mon tour, donc la tactique que je vais choisir, ça va être 7 euh, à moi. Donc en fait, c'est détruire l'unité choisie avec euh, l'unité euh, qui doit être mon général. Donc euh, je vais choisir cette figurine-là, avec euh, euh, l'enfant voilà, du chaos, avec euh, mon général euh, ici présent. Et on va se retrouver pour ma phase euh, de mouvement. Voilà. Bienvenue <rire> On est revenu donc dans... Allez, c'est ma phase de mouvement. <rire> ah, oui, <rire> on est super en forme. <rire> Il se réveille. Euh, Je sais pas, on a fait des choses pendant la pause. <rire> donc non. Donc là, j'ai tout simplement euh, fait courir mon Warshant pour l'éloigner euh, des différentes menaces. Donc, comme ça, en fait, ça me met encore mon, mon héros euh, en vie. Là, j'ai encore rapproché euh, de, son, de sa pierre des ardes mon unité de, de trois cochons qui est... Qui ses ralliés et ralliés, bon, ils sont encore trois. Eux, donc ils ne sont pas bougés, ils sont encore à, à corps. Oh, mon champion va peut-être se battre <rire> Mon général, euh, s'est rapproché euh, de ces unités-là de manière à pouvoir euh, charger l'enfant du Kawa 3. Avec, avec une bonne charge, euh, on espère pouvoir choper euh, les deux unités, euh, pourquoi pas. Et ensuite, euh, hop, euh, la Mokrocha donc euh, rouge s'est rapproché de cette unité-là, de manière à pouvoir vraiment nettoyer complètement le centre. Fais-toi plaisir! Voilà. Et de lui euh, vraiment lui fermer les possibilités. Je suis en retard, en beaucoup en retard en scoring. Donc, il faut tout simplement que je l'empêche maintenant de scorer en bah, en nous traitant le plus possible d'unité. Voilà. Allez. Et bah, c'est parti. Donc, déjà, on va commencer par les tirs. On sait jamais, hein, on sait jamais. Donc, là, mon crochet à rouge qui va tirer sur l'enfant du chaos. 2 plus. 3 plus. Hop, 2. Rennes moins 1. Un PV, un PV, le général qui va tirer dessus de plus, trois plus, oh dis donc trois rien de moins en dégâts, 3 PV, il lui reste un PV parfait. Ensuite, la phase de tir étant finie, on va passer à ma phase de charge. Allez, là, donc du coup, la charge importante, c'est celle de mon général, charge à 6, charge à 6, charge à 6, de toute façon, voilà. Bon, bah, je chope tout le monde ouais, et ça, et ça, c'est cool. Hop, ok, impact, Ouf, impact, elle qui a les impacts. Euh, oui, c'est lui, par contre, avec son trait de co, il a oh, l'impact ouais, ouais, ouais. sur un de plus. Donc, le boss, hop, les trois, hop, sur ça, ouais, chou, comme ça, ouais, je suis sûr que ça, voilà tu as raison. Voilà, deuxième, la deuxième. Donc, hop, la charge un 3. de la microcharte rouge. Ouais, bingo. Je fais 3, je à 8, Hop. Ouf. Et eh bah, ben, fait tout plaisir. Voilà. Alors, pour me faire plaisir, tout simplement, déjà, je vais... Euh, avec la rouge, je vais euh, roir les 3... Euh, voilà, sur un 3 ⁇ je les roire. Sur un 2 ⁇ je piétine avec le général, je critique le reste. Hop. Donc ça fera 1 plus 3, ça fait 4. C'est vrai que j'oublie ça. J'oublie cette règle. Hein. Allez. Ok. Ça a fait mal. Et, bah... <rire> Et parce que le bot, le Boke le est, ouais. est chanteur. Le boc est chanteur. Le Boke chante. Mais le. le voilà. D'ailleurs, Jo, la musique, il ne il... Il... Il l'écoute pas. Ouais, si. Ouais, le War chante. Hein, écoute. Ouais, il Et le War chante. T'as jamais vu un concert de War chante. Ah, avec assurance touristique. Le... T'as jamais vu un concert. Ça, ouais, ça me déçoit un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Ah, pas bien, mais tu connais pas comment Wag Me Up Before You Go Go <rire> Non, tu connais pas ça <rire> C'est vachement bien, c'est connu en plus. Hein. C'est un Warchand qui est un peu rouquin, mais bon. Bref, revenons à nos moutons, enfin revenons à nos bocs. Et bah, je vais faire taper euh, le général. Euh, c'est moi, sa belle. Il... Eh, partout, je donc sais. je suis un peu perdu là-dessus. Donc lui, il a gagné une attaque, euh, rappelons-le euh, tout à l'heure. Il en a même gagné deux parce que je viens de buter un truc. Non, c'est au corps à corps. Bah, donc, euh, Lance les dés, Rassifi. Ouais, ouais, bon, allez hop. <rire> ça te fait... pas. Hein ça fait quand même 8 attaques en, et bah, en 3 3 plus. Ouf 3+. Ouh, la vache Oh la vache Ouais, mais, De toute façon, c'est beaucoup de Il n'y a pas le rôle. Ah ouais, c'est. Eh bah j'ai quand même pas la main hyper... Et toi, c'est quoi, c'est le mec dessus Il y a quand même la bestiole dessous. Non, je sais pas, je pense que Jim a pensé à moi à l'instant. C'est assez d'indicace deux fois. Hop, c'est pas grave. Huit attaques de la au J'aurais bien aimé que tu fasses pareil, tu vois. Juste me dire... Non, quand même, il me quand même. Moins combien Voilà, donc là, c'est Rennes moins 2. Non, Rennes moins 1 Ah oui, c'est Rennes moins 2. Ouais, voilà, Pff... Pff... allez, voilà. tu hein, je, je vais hein. du coup activer comment les deux gruntas euh, qui sont Pauf, non, même pas. Je vais activer la, pardon, je vais activer la mot Vas-y, fais-toi plaisir. Je vais activer la mot crochat. hop, cette ouais. attaque, pas donner de bonus voilà, à cause de mon niveau oui. de marque spéciale. Oui, ouais. du coup, en fait, je, je pense même plus en donner. En fait, du coup, ils sont tellement tous à côté que je fais bon, bah tant pis, euh, hop, cette attaque 3 plus c'est des ouais, euh ouais, je, touché, je... T as, t as la touche tu as tu as touche pas là. Ah, de, à moins 1 des gars deux, c'est du 5. Dégâts 2, je perds 2 PV. Hop, allez. On compte vraiment sur, sur la voix prochaine. Je vais changer de dé en fait, c'est ça sera Non, la voix ça, ça va être une formalité. Peut-être pas. Ouais, c'est je suis Ouh C'est quoi ce Ah Là, j'ai la ouais, ouais, là C'est pas ouf là. ouais C'est pas ouf. Ouais, ouais, alors là, un peu poisse. Quoi Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir Bon, un mais un tu rates. Euh... Je vais faire un truc de fou. Je vais frapper avec lui. Et je suis allé. C'est champion. Ah ouais, un... non, euh, euh... La... la poisse. C'est des choses qui arrivent. Euh, évidemment c'est les aléas du direct. Euh... Allez, il va frapper. Jean-Michel, à peu près, de, de la tatane. <rire> Voilà. C'est ça, Voilà, avec Jean-Claude à moitié, ça m'accrocha. <rire> Allez, regarde, 4 ⁇ Allez, si j'arrive, on enlever 2 PV. Ouh oh, là, filmiste, oui. 3 ⁇ Ou moins 2. Moins 2. À toi. Moins 2. Sauver la 6. Sauver à 6. 6. C'est beau. Oh non, il en revient pareil. Euh. Allez, à toi, active. Je te mets dessus. Euh, oh, ouais. bah, mets moi dessus, hein. mets moi dessus, vas-y. J'aurais dû changer les dents en fait, je l'ai dit, j'avais dit. On va mettre les bon. des blancs. Les deux blancs, je vais prendre. Un... Ben, je pense que normalement elle est morte, hein, à part si vous peu, ça. Euh... Du coup, cette attaque. 7 attaque, en 3, non bah là. 3. Voilà. Là on est fin du oui. round 2, d'accord Il faut savoir les bonus que j'ai avec eux. Bah ben, je vais les activer parce que bon là ils sont On est dans le spectaculaire, en hein, raison spectaculaire. Hein. Le... Bah ben, tu sais quoi je compte, tu comptes du coup, je vais euh... attends, attends, Je vais frapper, oui, sûr, mais je vais activer ma je vais le mettre en défense, quoi. Oui, bien sûr. On va compliqué. Compliqué. Bon, du coup... allez, allez, je fais 1 2 Ah J'avais pas du tout prévu que euh, il survit là. là J'ai vraiment eu, euh... c'est du 4 oh, bon. c'est du 3. Ça de la chance, moins 3 dégâts 2. <rire> Moins 3, 3 donc je suis une sauvegarde ah, 6. Je suis en 2, non je suis en 2. Non, ouais, c'est pas ça 6. Ça passe à 6 Moins 3. Bah oui, moins 3. Bah Moins 3 ça fait 5. Mais non, t'es à moins 3, t'as save, t'as une 3+. plus. J'ai une 2+, plus parce que j'ai viens de mettre... Euh, ah vas-y, vas-y, vas-y, Ouais, 3 c'est ça. Voilà, c'est 5. Oh pardon, j'oublie. Vas-y, j'ai... Ça fatigue. 3 plus 2, moins 1, je retiendrai, moins l'âge du capitaine. 2 PV. 2 PV. Je passe aux attaques de coup de pied. En 4, plus, 3. Plus. Bah, tiens, moins 2 dégâts. Moins 2 dégâts Ouh. Sur du 5. 1 PV. Un, un PV. Vrai, est pour que les bah, ça rattrape. Ça rattrape quand même un peu le. Enfin, ça rattrape même pas en fait le.. Ouais. En ouais. termes de points, il n'y a, a qu'un seul objet, de toute façon, la dispo. Donc euh, je l'ai. Et euh, bah, j'ai plus d'objectifs que lui. Donc ça fait 2, donc 2 ouais, ouais, primaires et 4 de plus, ça, ça fait te fait quatre. monter à 15. Génial! 19 compte. à 15 à l'issue de ce tour 4. Ouais, donc là, ça va être compliqué. Euh, ben non, tu peux tout. tout, oui, tout oui, oui. On oui. va lancer un dé de... Oui, tout à fait. Le dé pour voir si tu perds le contrôle. Euh, si tu perds le contrôle. Ah, tu Allez, encore. Hein. Allez! Et tu en perds le contrôle. Bon. Euh, tu on perds le contrôle, on perd beaucoup le contrôle bleu. Ah oui là euh, ouais, c'est. Et là on a fini le tour 4, c'est ça On a fini le tour 4. et eh, passe... la bataille c'est rien, non Ça se joue sur les hein. Tout à fait. Donc on tour passe à au 5. tour 5. Faut que en premier, en second. Tour 5. Ouais, lance en premier. Je vais prendre un. un. Allez Deux oh. Allez. Bon, Le bah... double tour et eh bah ben, à ce moment-là, on va le prendre pour pouvoir euh, vraiment tout péter. Là, c'est euh, parce que ces minotaures sont assez loin pour reprendre quoi que ce soit. Ouais, bah ben, déjà, ouais. Donc, euh, on euh, va lancer les objectifs. Déjà, récupère, on, on va si Hop Bon, on va lancer les déblancs, ça me prend plus de bonheur. 6. C'est bon. Six, il rapparaît ici. Non, c'est au moins celui-là. Celui-là. 5. Non, celui-là. Tiens, 5. Voilà. Et eh bah, ben, c'est tout bon pour toi, ça. Tu vas faire 5. Et bah c'est parti, donc là je suis au corps à corps. Et bah tout simplement euh, la technique que j'avais gardée pour la fin, avec euh, mon Warchant euh, qui a du coup tunnel master, et bah je vais pouvoir. Euh, je l'avais gardé au cas où et je vais faire manœuvre astucieuse. Alors je tiens à te préciser que j'ai été fourbe et je me suis mis à 3 ici. Hein. Et On je va se choper. De quoi Je suis venu te récupérer E euh, à 3. Ah il a... Bah, J'ai fait mon peeling pour revenir. Ah oui, lui. bah écoutes, euh, Écoute, écoute. Au moins, voilà, qu'on soit clair, c'était une capacité de faire frapper dans la phase de combat, mais j'y crois plus. Je que plus. Non. non. Hum. Voilà, je veux te le dire. Ah, euh, dommage. Ah, ma fourberie était super... totale. total Ah oui, là, as mais été super okay. fort. Hein. Donc là, on est à la fin de ma phase de mouvement, il n'y a pas eu de gros changements, parce que forcément, on se vit le fourbe mal au okay ici. mais deux mots crocha. C'est pas grave, donc euh, je rappelle que moi ma grande strat c'est d'avoir plus d'unités que lui euh, dans son camp, donc euh, là il en a une ici donc j'en mets au moins deux chez lui, donc comme ça j'ai rapproché mes Gruntas entièrement chez lui, j'ai mis déjà mon, mon autre unité qui là-bas, donc déjà c'est deux pour une, donc déjà au moins j'assure ça, euh, je sais qu'il ne pourra pas euh, trop non. revenir du coup. Euh, si je fais une course, on verra, tout dépendra. Ah, ah ouais, par contre, ouais, tu peux. Pas... Alors, ça dépendra, mais ça dépendra, non, c'est impossible. faut que je fasse un mouvement 16, mais ne euh... réfléchis mmh. pas, je ne crois pas. Hop, et bah, du coup, phase de tir. Et bah tout simplement, euh, tous les mots vont tirer sur l'unité qui est engagée ici au corps à corps. Je vais faire directement hop, les deux fois quatre tirs en même temps. Hop. Le général en blanc, la rouge en noir. Allez, hop, on est sur du 2+, +1, ça c'est la fin, tac. Et voilà. Tac. Moins combien? Rien, moins 20 des gars. Ouais, Rien, moins 1. Oh j'en perds 6, et 4 PV. J'en perds 1, j'en perds 2. Et euh, bah tiens, pour la peine, ça, j'ai désengagé. Recharger avec la motosep. Euh, en général. Oui. Par jasette. Ouais, c'est ça. De plus, du coup, avec... de plus, avec... hop, 2 BM. Ok. 2 et... BM, et ben, non, il reste un PV. Voilà. Et elle va mourir. Euh... Je lui fais. Il fait une petite fureur monstrueuse. Chut. De plus. Et c'est bon. 6. Voilà. Du Finex coup. pour moi. Donc, tu marqueras 4. Euh, non, c'est 5. Je marque 5. Ok, donc là, hop, du coup, euh, j'ai tué l'unité qui était là, enfin Je m'étais loupé une fois, mais pas deux. Du coup, je contrôle bien cet objectif. Euh, je contrôle aussi l'objectif euh, là-bas. J'ai bien rempli ma manœuvre astucieuse avec euh, mon Warchant euh, ici. Euh, et bah voilà, en fait, tout simplement. Donc ça veut dire que je marque donc, les deux points de, de la tactique. Un, deux points pour euh, les, les objectifs. Plus un parce que j'en contrôle deux et il en contrôle un seul. Donc ça me fait un, un tour à cinq. Voilà. Passe donc à 20, et c'est au tour d'Hervé. Hervé, euh, Hervé c'est parti. On va, on va voir les objectifs qui disparaissent. On va lancer. Ah oui, la il est vrai. Il est vrai. Tiens, sur 4 plus, il reste. Et sur 3 plus, il disparaît. Et il reste. Il reste. Ok. Moi, début de mon tour, je vais lancer un dé pour voir mes objectifs à moi. Celui-ci, il réapparaît. Ça me fait du bien. Et l'autre là-bas, que tu as toujours pas pris, il réapparaît. Donc là, et celui-là, tout au fond. Alors s'il réapparaît, je réussis direct Ah parfait. Donc début du tour 5, c'est simple. Je... Au, niveau des tacti... au niveau des objectifs, j'en ai un et trois qui ont réapparu. Magie Parce que ça a... Magie Et oui, c'est Augur, on est box, vrais habitants de Gur, c'est nous. Et, euh... Donc je vais faire euh, une tactique Bok qui est simple, c'est aide euh, des étendues sauvages, j'ai oublié un mot au milieu. Et je vais, il suffit que j'ai deux obje... deux, euh... deux unités à couvert dans son territoire. Et je vais le réussir ici. Oui. T'es depuis le début c'était là. Rodriguez <rire> Rodriguez Depuis le début on est dans le magie Rodriguez Et eh ben enfin, euh, j'ai rien à faire, je suis trop loin pour charger, je, une action héroïque je vais, euh, vais faire mon heure de gloire avec lui pour crier bestialement Oh j'ai réussi euh, Malheureusement, je passe pas. Toi ta tactique, s'il faut deux unités chez toi, c'est ça Il Faut que j'en ai plus. Ta grande, grande strat Ouais, mais en amené en un, je peux pas. Donc je vais faire juste euh, fin de la phase de héros. Je fais un d'autre. Début de la phase de mouvement, mouvement 10. Voilà, elle a réussi. Fin du tour, j'ai marqué 5. Et donc on passe donc au score, tu marques donc 5 en réussissant ton secondaire, enfin ton, ta tactique. Euh, ce qui t'amène... Ah. J'ai même pas utilisé la destructrice. 24. Ils sont restés cachés. <rire> t'as déjà fini une bataille avec la destructrice, t'as utilisée avec le personnage Non. Ah ouais, tu vois, tu vis des trucs ici. 24 points, tu... et donc tu marques ta, ta, ta grande euh, stratégie, Jérôme ouais. Oui, donc ça fait 24 à 23. Et du coup, en fait, je l'empêche aussi la sienne Ouais, ouais fait, tout à fait. Ouais, 24 ouais. à 23. Oh, je suis dégoûté. C'est euh... d'un poil de nez. Écoute, ça. tu t'es bien battu mais il y a une justice, les vrais guerriers, sont... c'est N'oublie <rire> jamais. Bock sont... un jour, bock toujours. <rire> Et ce qui est bien, c'est qu'il y a autant de bock à la fin de la partie euh, qu'au début. J'avais mis trois unités au départ. <rire> <du> départ. <rire> oh, euh, très bien, les gars, euh, bah, je vous invite. À... <rire> Avant de manger, on va faire un petit débriefing euh, rapidement sur la partie. Euh, on se retrouve tout de suite pour le débrief. Euh, donc, euh, partie très serrée, hein, 24 à 23. Euh, je tiens à saluer l'outsider, de, de, de, de cette, le challenger de cette, de cette partie. Hein. Euh, parce que, euh, comme expliqué plus tôt, euh, Jérôme n'a pas ouais. le même niveau d'expérience, de, on va dire, pas la même expérience. Il manque, il joue en cachette. Tout seul. Il joue en cachette. Avec le rythme. Euh, tu disais, donc, c'était quoi ton, ton rythme de, de partie déjà Alors, euh, si j'arrive à faire une partie par mois, c'est bien. C'est pas mal. Déjà, si une... vous habitez dans les Landes, <rire> n'hésitez pas. <rire> J'ai pas ce Tinder of the oh, ouais, <rire> Donc, euh, bah, moi, ma question, c'est bah, qu'est-ce qui a fait que bah, qu -ce qui a fait la différence, là Qu'est-ce qui s'est qu bien passé pour vous Qu'est-ce qui s'est mal passé pour vous Quels sont les mauvais choix, les bons choix bah, Moi, je pense que tant sur le plan euh, tacotique que technique euh... <rire> non, bah, ça a bien été, en fait, après, forcément, donc, je suis joueur euh, débutant. Euh, moi, quand je joue avec Hervé, en général, en fait, c'est plus des parties loisirs avec euh, les batailles fantastiques. Donc là, c'est un peu plus, entre guillemets, du, du domaine un peu plus compétitif, entre guillemets, avec des vraies armées, en fait, euh, qui tapent dur. Euh, donc non, c'est plus un peu. Euh, je pense pas que j'ai. Je vois pas en fait les des mauvais choix dans dans ce que j'ai pris en fait, dans ce que j'ai fait. Euh, après il y a ouais peut-être un ouais, certaines décisions au final, euh, je sais pas comment plus pu, euh, pu nuire, mais je pense ça je pense que ça a été oui. au final dans l'ensemble. Moi je suis satisfait de mon de, de ma game en fait et de de comment je l'ai jouée. Ouais, des petits oubliés etc où Herbert était euh, super cool et tout donc euh, forcément voilà. Euh, dans, dans un peu dans, dans mon cadencement, un cadencement en fait qui est très important euh, dans cette partie euh, dans, dans une armée Iron Joe, enfin, dans toutes les armées bien sûr mais avec euh, notamment avec les bulles un peu de War Chanter, tout ça qui donne des bonus c'est important vraiment d'avoir un, un cadencement il euh, y a aussi tout ce cadencement dans les par exemple euh, dans les mouvements que vous pouvez faire avec les Iron Joe en phase de héros donc là forcément à chaque fois il se mettait à 12 donc à chaque fois c'était un peu compliqué pour l'utiliser il arrive bien à me bloquer, mais non, au final, je suis assez content. J'arrive à lui enlever donc, euh, sa grande strat, euh, qui était déjà euh, un objectif de départ. Euh, mon château, au final, il fonctionne relativement bien. J'ai de la chance avec, euh, avec ses charges, et euh, le fait d'enlever son, son champion, bah, c'est un vrai plus en début de game. Et voilà, après, bon là, par exemple, au milieu, là, il joue bien euh, aussi pour me bloquer mes deux mots euh, voilà, de façon vile. Mais non, je, je suis très content de ma game, merci de nous avoir reçus, puis voilà... Hein. C'est ma première, c'est un ouais, plaisir. Et, ben, Et ton donc, point de vue euh, bah ouais. Pour ma part, euh, juste avant, voilà, comme euh, le week-end prochain, le week-end après, ça sortira, donc, euh, on prépare un tournoi. Donc, Jérôme est en préparation d'un tournoi avec une équipe qui s'appelle la Team des LBF. On s'est lancé, on voilà, une petite équipe en, en création à la FTC de Châteauroux. Euh, voilà, avec euh, la OSSF. Et euh, donc, avec la les La OSSFF. La C'est <rire> Bonjour à, à, à vous. Et euh, donc, euh, voilà, c'est un... on est dans un projet d'amener... Euh... On a déjà quelques joueurs expérimentés, et quelques joueurs moins expérimentés et moins aguerris. Parce que euh, Jérôme, quand même, qu résonne très bien là-dessus. Et donc, on, on prépare à ça. Juste avant, je vais bien préparé comment jouer contre les Bocs. Euh, comme vous l'avez pu le voir, les Bocs, c'est une mécanique de jeu euh, où runner, run 2, je dois prendre les bonnes décisions pour me permettre euh, de, de scorer après. Et euh, il a fait les bonnes décisions, il a fait un bon château fort qui m'a vraiment embêté. Euh, il a profité des décors, il a, il a couvé. Un bon joueur à c'est un joueur qui attend le bon moment, il l'a fait. Euh, pour ma part, pour ma part je me suis forcé à jouer vite, mais j'ai commis une petite erreur qui au final... Et assez importante, c'est que mon général n'est pas là pour rien. En plus de faire frapper en dernier sur 2, il me permet de faire des activations de charge en face de héros. Et, et j'ai oublié que la mon crochet elle était à plus de dégâts. Voilà. <rire> et donc j'ai envoyé mon général à la morgue, ce qui m'a mis un peu en difficulté dans les relances. Voilà, c'est un peu voilà, et Le boc, il est très très bien comme BT. C'est juste que c'est pas un BT qui. C'est pas euh, « Ok, j'ai lu la bataille, c'est « Oh, celle-là, je la gagne. Non, il va falloir prendre les bonnes décisions. Ça, c'est très bien, c'est un super BT parce que ça fait vraiment réfléchir. Et, euh, et puis après, je joue. J'ai loupé. Euh, mon round 2 se passe mal. Donc à partir de là, on passe dans ce qu'on appelle euh, un mode totalement dégradé. <rire> Le dégradé, c'est que ça ne s'est pas passé comme on avait prévu. La grande stratégie ne s'est pas prévue. Et là, on doit être capable de partir au score. Et euh, bon, c'est quelque chose que j'affectionne dans le jeu, Voilà, je, c'est quelque chose que j'affectionne beaucoup dans le jeu, je me force à jouer avec des potes en mettant directement en difficulté dès le début pour me mettre déjà là-dedans. Donc là je me suis mis, et j'ai occupé la table, j'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai essayé de, de créer le plus de possibilités de cartes pour aller faire des doubles de, des doubles. Et puis ce scénario, il ne faut pas nier, c'est un scénario où il faut occuper la table. Et j'ai eu de la chance aussi dans les retours des, des objectifs. Voilà, ça m'a permis de rééquilibrer. C'est un scénario qui est en tournoi, attention. Hein. Il ne faut pas l'éviter hein, parce que euh, y a une, ce scénario, si on occupe la table, on se redonne des possibilités pour venir récupérer. Voilà c'est une bonne game et eh ben, ah oui. merci pour ce retour les gars merci pour cette partie qui était vraiment très intéressante j'espère que elle vous a plu chez vous je vous rappelle qu'on a joué il faut le dire sur un superbe tapis crank war game vous savez je l'aime je l'adore celui-là je, je le sors à toutes les sauces euh, on est on a des objectifs C'est vous objectifs très discrets et qui se marient parfaitement avec toutes les tables c'est euh, chez My Scénary qu'on les retrouve et bien entendu si vous voulez de superbes figurines euh, de chez Games c'est place qui vous les propose à moins 20% les meilleurs prix du net euh... <rire> ouais, j'ai deux assistants oh. Euh, très, euh... oh mon dieu mais qu'est-ce que c'est beau oh là là. regardez moi mais... regardez moi cette douceur c c ça, regardez moi oh, temps temps regardez, regard... Traf, top. Euh, si vous voulez rien rater de notre actualité c'est aussi sur le discord que ça se passe je vous rappelle que le... j'ai lancé un choix des armes qui a démarré euh, pour bah, faire de nos armées ensemble on peut toutes les infos dans le Discord tous les lundis euh, on se retrouve pour peindre ensemble sur Twitch n'hésitez pas de passer par Twitch par euh, Youtube via Creative Wargames et Team Creative Wargames qui est euh, donc la chaîne compétitive Je vais falloir que je finisse très vite ça va très mal finir avec les deux <rire> euh, je suis ton père et euh, voilà je vous remercie encore, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, week-end et je vous dis ciao les seigneurs de guerre. Allez. À plus.